Le kilogramme tel que nous le connaissions tous est mort. Effectivement, le 16 novembre 2018, lors de la 26e conférence générale des poids et des mesures, il a été assassiné par le Bureau international des poids et mesures. Il ne sera plus tel que vous le connaissiez, notre très cher kilogramme étalon va périr douloureusement le 19 mai 2019. Il sera remplacé par la constante de Planck. En effet, on a décidé qu'il dépendra de Planck. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une tristesse profonde. Nous avons perdu le kilogramme étalon, nous retrouvons Planck, mais Planck vaut-il notre défunt ami, avec qui nous avons partagé tant de souvenirs Quoi qu'il en soit, repose en paix.